Eh ben, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti, celui-là. Salut les gens, c'est First, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur la Assassin's Creed Experience, comme vous l'aurez deviné. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de celle de d'habitude. Ça va être une vidéo vachement nostalgique. Je ne vais pas du tout vous parler durant cette vidéo, si ce n'est maintenant et à la fin de la vidéo pour l'outro. Et entre temps, vous allez avoir droit à des séquences vachement émouvantes. Enfin, tout du moins, c'est ce que j'ai pensé. Je vous ai coupé ici les 8 morts qui, pour moi, sont les plus tristes et les plus marquantes de la licence Assassin's Creed. Allant du 1 jusqu'au dernier en date Assassin's Creed Valhalla. Bien entendu, pour cette vidéo, je ne vous ai pas mis un extrait de chaque jour étant donné que j'ai sélectionné ceux qui pour moi étaient les plus marquants. En tout cas, petit disclaimer, avant de vous balancer l'intro, faites attention si vous n'avez pas fait tous les jeux, il y a des séquences qui spoilent à l'intérieur de cette vidéo, mais si vous êtes des fans de la licence de longue date, ou même récemment, même que vous avez fait tous les jeux, alors dans ce cas, aucun souci, plongez-vous dans cette vidéo, et laissez la nostalgie reprendre le dessus. Tu as mérité le repos, mon frère. Mes frères, mes sœurs, la ville se dresse contre nous, alors que le meurtrier de Youssouf nous nargue depuis l'arsenal. Combattez avec moi, et montrez-lui ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Ah ah oh Tiens! Ah ah ah aurait pu Tiens! Tiens! Si on te le demande, dis que j'ai caché la pomme loin d'ici. Dis que je l'ai envoyée à Chypre ou à Sipango ou que je l'ai jetée à la mer. Fais en sorte qu'ils ne viennent pas ici. Personne ne doit trouver cette pomme. Le moment n'est pas encore venu. Je doute que Firenze soit le problème. Prego. <coughs> Coraggio, vecchio. <coughs> Mais repose-toi. Hein? <coughs> Lorsque j'étais jeune, j'étais libre, sans en être conscient. J'avais l'avenir devant moi, sans le savoir. Et j'étais aimé, sans m'en rendre compte. Viens avec nous, on trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps. Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé, je dois le faire, maintenant. Partez Allez Elise, Elise, Elise, non. T'es stupide. Non, qu'est-ce que, quest Viens, viens, viens. Arrête. Non, je, je je ne sais rien. Nous devons partir. Je vais arracher le cœur de ce non, garçon. Non, attends, attends, attends. Il ah, ne connaîtra arrête. jamais l'autre monde. Ah. Non, non, non, non, non, non, non, je veux parler, je veux parler. Non, non, vais... non. Il veut gagner ah, non, non, non. du temps. Qu'est-ce que c'est ah. ah. Arrête. Ah. Ah. C'est de la folie. Ah. Ah. Le serpent considère que c'est ta réponse. Ah Non Qu'est-ce que vous tiens bon je t'emmène chez un médecin, surtout ne t'inquiète pas. Non, Ezio. Il est déjà trop tard. Non Tiens bon Reste avec moi, Christina Ezio, rappelle-toi, nous serons toujours ensemble. Ah. J'aurais tant voulu nous. nous donner une seconde chance. Réquiescat in pace, mon amour. J'espère que j'aurai réussi à vous décrocher, ne serait-ce qu'une petite larme ou des petits frissons en regardant cette vidéo. Moi, je vous avoue qu'en faisant les recherches et en voyant certaines séquences, j'avais des frissons qui me parcouraient un petit peu partout. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de nous dire quelle séquence vous aurez mis ou alors la mort qui vous a le plus marqué de toute la licence Assassin's Creed. On se fera un plaisir de lire tout ça avec le reste de l'équipe. C'était First pour la Last Experience en direct de vos écrans. Et... Bah, paix et sérénité, c'est plus ciao tout le monde.